Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd, du KVK, de la méga baston en perspective de la stratégie aussi sur le roi du Nil. Après cette vidéo, vous serez tous sur les plus gros fights qui vont arriver. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord et être informé de toutes les news quasiment en temps réel, les amis et toutes les nouveautés aussi. Commençons tout de suite les amis par ce qui va être l'un des plus gros KVK, après celui du 1365. on va y revenir puisque, vous le savez, je vous l'ai dit, hein, on est en lutte des 8. Nous sommes que 74 royaumes inscrits en lutte des 8, en roi du Nil. On va revenir aussi sur roi du Nil. Hein. 187 royaumes inscrits. Mais regardez, Lilith a totalement craqué ce matchmaking. 6 jours, 16h39, 25 secondes. Ça veut dire 7 jours pour faire le matchmaking, alors que ça prend une seconde à faire, je vous le rappelle, hein, au tour d'avant, de nombreux gros royaumes se sont retrouvés sans matchmaking. La Lilith a totalement craqué 7 jours franchement ça devient n'importe quoi avant c'était 4 jours alors au tout départ hein, c'était euh, quasiment instantané c'était 24 heures. on est passé à 3 jours puis 4 jours et maintenant 7 jours de matchmaking une semaine sérieux ça devient clairement abusé et quel est le KVK le plus probable en lutte des 8 le plus gros qui devrait arriver regardez je vous en ai déjà parlé Hier, apparemment, d'après les infos qu'on a, on a pas mal de gros, gros royaumes qui se sont inscrits sur ce LUT D8. On a déjà le serveur 1034. Alors, le 1034, si vous débarquez d'une autre planète et que vous ne savez pas qui est sur le 1034, eh bien, c'est très simple. Le 1034, ce sont... Tout simplement les One Wanvi. Donc énorme royaume, énorme stratégie. Le 1302, le 1302, on a suivi très longtemps les plus gros KVK qu'ils ont fait. Le 1302, pareil, c'est de l'énorme royaume coréen. Ce sont les Song notamment, mais pas que les Song hein, sur le 1302. Très, très gros royaume. Le 1307 et le 1302, ils sont très souvent affrontés durant les... Deux derniers KVK, je crois, ils sont tombés l'un contre l'autre. Le 13-07, ce sont bien évidemment les SN, mais pas que les SN. Hein. Il y a du lourd aussi chez les 13-07. Le 14-74, alors le 14-74, c'est simple, hein. c'est mon royaume. Donc là, les alliances, on les connaît toutes, avec notamment les 74 NV et le leader de mon royaume, King Puma. Très, très grosse baleine, c'est que de l'imperium. Hein. Tout ça, il n'y a aucun doute. Le... Le 1647, alors le 1647, c'est peut-être tout comme le 1474, hein, l'un des outsiders de ce KVK. S'il avait lieu, ça serait les WSA qui ont fait une très Très grosse Ligue Osiris, hein, les WSA, ils sont arrivés bien loin. On a également le 1664 avec les 64 LG, aussi un outsider. Et le Royaume Imperium, potentiellement le plus récent qui serait sur ce KVK. Là, il s'agit du 2489 avec les 89 CG qu'on fait également un Très, très gros KVK. Et sur le 24,89, les amis, il y a du très, très lourd en joueurs. Il y a eu pas mal de migrations sur ce royaume-là, notamment de très gros serveurs qui comme le 1556 donc on va se retrouver avec un méga kvk potentiel espérons qu'il y ait un huitième Imperium qui soit inscrit et là on tomberait sur un énormissime kvk en parlant d'énormissime KvK, les amis, nos amis du 1365 et des 60 GT sont entrés sur leur KvK. À présent, ils sont sur le C1 1676. On est en lutte des 8 donc il n'y a pas de brume. On va pouvoir aller voir ce que ça donne. Je vous le rappelle 5 Imperium, le 1960, le 1365, le 1175, le 1534 et le 1093. Pour les alliances, eh bien, c'est plutôt simple. Le 1365 en haut à gauche est avec celui qui est en or au centre, le 11 75. Donc le 1365 les GST, le 11 75, le royaume de Mimi, cette énorme baleine. En haut à droite, on a le 1534 qui est aussi ensemble. Donc les trois lignes en haut sont ensemble. Et ils sont avec le violet qui est au milieu à gauche, les éclairs, hein, le 21-99 et le 23 81. Face à eux en bas à gauche le 1960, en bas à droite le 10,93, hein. en bas au centre le 18,62 et le 11,87 et le bleu sur la droite le 21,42 et le 17,46. Alors qu'est-ce que ça donne les stats d'un méga KVK avec énormément de baleines à la CB infinie, hein, ne l'oublions pas. Il y a baleine et il y a baleine avec une CB infinie. Là, on est sur des mecs qui n'ont pas de problème pour mettre 10 000 ou 20 000 euros ou dollars hein, sur le jeu par jour. Sans problème. Hein. Sans problème pour eux. Regardez ces stats de ouf. Le classement de meurtre individuel de ce KVK. Pour vous donner... Un ordre de comparaison, allez voir le 300e à combien il est sur votre royaume. Alors oui, là on regroupe 8 royaumes, C'est pas un seul royaume. Mais allez voir sur votre royaume à combien est le 300e. Sur mon royaume, hein, le 300e, il est à 1 milliard. Là, dites-vous bien. On est à 6 502 771 pour le 300e sur ce KvK. C'est tout bonnement énorme et je pense que c'est tout bonnement, tout simplement, du jamais vu à ce niveau-là. Franchement, comparé sur votre royaume ou sur votre KVK, vous allez voir, ça fait flipper. Regardons un petit peu comment ça se passe. Alors, ils sont là que depuis 7 heures. Notez bien, ils sont là. Regardez, on va avoir le temps exact. On y retourne. Tac, je me mets sur le bon onglet. En lutte D8, ils sont là très précisément depuis 7 h 26 minutes et 33 secondes. Là, pour le coup, on est ultra précis et vous allez voir. On l'a déjà vu, hein. c'est assez ouf comment les mecs ne rigolent pas. Regardez du côté des 1365, combien de forteresses ils ont installées sur la zone. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 forteresses. Sur la zone Benguela du 1365, vous avez bien entendu 18 forteresses et pour ceux qui vraiment débarqueraient, regardez un petit peu les puissances. Les JST, 16,2 milliards de puissance, les mecs ne plaisantent pas déjà chez les JST. Les BLN, donc une première alliance à plus de 16 milliards. Les BLN, 14 milliards. Ça doit être la deuxième plus grosse. Les BLN, les JG, les JG, je crois qu'ils sont balèzes aussi. Les juges, 12 milliards pour les juges. On a aussi les OG qui sont, là vous avez vu, hein, à 14 milliards. Troisième alliance à plus de 14 milliards. On a également les DF qui, normalement, ne plaisante pas, 10 milliards pour les DS. On va aller voir une sub, les SH1, 4 milliards, 8, même leur sub est les balaises. On a aussi les BLN2 qui sont à 3 milliards. C'est des petites farms qui sont quand même costauds, qui permettent de bien se déployer. Est-ce que j'aurais oublié une alliance principale Non, mais c'est déjà pas mal du tout, ça brûle. Peut-être les TG, si j'ai oublié, les TG qui sont à 7 milliards d'eux également. Donc vous vous doutez bien, la coalition du côté du 13,65 va être très impressionnante. En alliés, à côté d'eux, hein, ils ont Mimi, donc du 11 75 Et regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 11 forteresses également. Évidemment, l'alliance principale, c'est l'alliance Mimi avec ses presque 14 milliards. C'est moins impressionnant. Hein, je vous le rappelle, en puissance, c'est le cinquième royaume. C'est moins impressionnant parce que 1, il y a moins de forteresses et 2, il y a moins de très grosses alliances. 14,7 milliards pour les 20 et on a aussi les Baby. Ils ont 3 grosses alliances. Sur le 11.75, si je ne dis pas de bêtises, hein, les baby sont des baby du coup. Non, 4 milliards de... Non, ils n'en ont que deux vraiment balais. Sauf si j'en ai raté une. Est-ce que j'en aurais raté une Non, je ne pense pas en avoir raté à ce stade. Regardons donc le, normalement, 3 plus gros royaume. Évidemment, on y retrouve certaines très grosses alliances hein, que vous connaissez bien. Si vous suivez les paris de la Ligue Osiris, on retrouve les... PX-34, hein, notamment 10 milliards de les PX-34, gros, gros, gros stratège. Hein. Les SS-34 aussi, qu'on fait une énorme Ligue Osiris avait plusieurs fois, hein. 15 milliards 7 pour les SS-34. C'est eux qui vont prendre le, la forteresse croisée, c'est quasi sûr. Les u 34 lui, c'est de la sub. À côté, on a les NF-34, c'est de la sub aussi, je crois que c'est tout. Pour les alliances, ils ont deux grosses alliances. Hein. Non, on a aussi, si je ne dis pas de bêtises, les AU34 qui est une principale. Non, un milliard, bah c'est laquelle Je sais qu'il y en a une troisième, mais je ne la vois pas. Les B, les SL34 peut-être Non, ça c'est de la sub, les SL34, si je ne dis pas de bêtises, même s'ils sont à côté de la porte et qu'ils vont sortir. Là, ils vont se préparer puisque au sud, là, c'est un de leurs adversaires. Et regardez, sur ce coin-là, 2, 4, 6, 7, 8, 9 forteresses. Deux fois moins que le 1365 sur ce royaume là, alors évidemment, on a pas mal de sub et d'alliances principales. Là, on est sur des royaumes qui sont non impérium, donc forcément beaucoup moins impressionnant en termes de puissance. 12 ,3 milliards 3, il y a deux royaumes réunis ici à ce niveau, donc 12 milliards pour leur alliance principale. Voyez, on tombe tout de suite à 2 milliards pour la sub, les 42 bébés qui est à 13 ,8 milliards 8. Beaucoup plus léger, bien évidemment on est sur du non-imperium en termes de puissance, ils sont beaucoup plus faibles. On arrive sur le 10-93, celui-là le 10-93, regardez, il peut rivaliser avec le 1365. 1 2 3 4 5 6 7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 forteresses, 17-18 forteresses exactement le même nombre que le 1365. Donc ça va être énormissime. Et eux, en termes d'alliance, ça rigole pas. Déjà, regardez autour de la forteresse croisée. Ils en ont énormément. Ils ont une très très grosse population. Le 1093, ça a été très longtemps le 1093 pour ceux qui ont oublié hein, le royaume pendant plus d'un an. Le royaume le plus peuplé et puissant du jeu. Première alliance 93, c'est 5 milliards. Tout de suite, c'est une sub. 5 milliards, ça va plaisir pour une sub 93 z 3 milliards on est sur de la sub aussi les milf c'est de la sub aussi les milf 1 milliard 9 on est sur de la sub 93 d on n'est plus sur de la sub c'est fini la fête on est à 11 milliards 1 pour cette première très grosse alliance des 93D. Les 93R je pense que c'est de la sub voilà, on a les 93T quelque part, les 93J là on n'est plus sur de la sub je crois si 3 ,2 milliards 2, pour le moment on n'a qu'une très grosse alliance mais des sub qui sont quand même solides, les 93L évidemment on n'est pas sur de la sub, 13 milliards donc on a deux alliances à plus de 11 milliards, 93A qui elle est à 10 milliards trois alliances à plus de 10 milliards les 93 évidemment P aussi, je ne crois pas que ce soit de la sub. Les P de mémoire, 13 milliards. On est à 4 alliances à plus de 10 milliards, dont 2 à plus de 11 milliards. Donc là, c'est plus de 13 milliards même. Les 93 T également, 14 milliards. 5 Cinquième alliance à plus de 10 milliards. Les 93 W, si je ne dis pas de bêtises, là aussi, on est sur de la sub. On a donc au total 5 alliances à plus de 10 10 milliards, dont 2 à plus de 13 milliards. Ça va être du très très lourd, un très gros choc de ce côté-là. Deuxième plus gros royaume. Mais ils sont tout de même... Sur le papier, moins puissant que le 13,65. Je dis bien sur le papier. En San Pedro, on se retrouve sur des royaumes non impériums. Vous le voyez, alors ils ont déployé pas mal de forteresses, mais ça reste beaucoup moins impressionnant. Une alliance à 8... Ils vont avoir du mal. Hein. Une alliance à 8 milliards, une alliance tout juste à 2 milliards. C'est beaucoup, beaucoup plus léger de ce côté-là. Ça descend tout de suite, hein, beaucoup plus bas. Même sur les subs vous voyez, on a des alliances... Ah, qui n'ont même pas 1 milliard de puissance, même s'ils si ont des très grosses alliances, hein, si je dis pas de bêtises, les VLKE, on n'est plus sur de la sub sur les VLKE, sur ce côté-là, tac, regardez, hop là, on vérifie, on est à 10 milliards 8, sans doute l'une des plus puissantes de cette zone-là, avec les 62 DJ, normalement, 12 milliards. Également, on est sur des royaumes, hein, des outsiders, ils vont galérer. Et nous arrivons sur les 60 GT et regardons combien de forteresses ils ont posé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est énorme hein, pour les 60 GT d'avoir réussi à poser 14 forteresses. Alors c'est simple, les 60 GT, ils n'ont que deux alliances, deux grosses alliances. Ils ont les 60 GT qui sont une alliance de déglinguer, une alliance de ouf de la CB. Regardez ce score, les mecs sont vénères. Presque 21 milliards de puissance, vous avez bien lu, 21 milliards de puissance. De l'autre côté, on a les 60 MX, hein, qui est leur deuxième grosse alliance. Et souvent, c'est les mêmes joueurs dans les deux, hein, en multi-compte, qui est pratiquement à 10 milliards de puissance. On a du très lourd en combat, ce qui manque aux 60 GT. C'est le nombre, sinon ils sont énormissimes, mais regardez, vu le faible nombre qu'ils sont, le nombre impressionnant de forteresses qu'ils ont euh, posées hein, ça va être du très gros fight. Et on finit sur la dernière zone, hein, qui est la zone juste en dessous, le 1365, la zone en scellant, où là on a un allié du 1365, mais... Malheureusement pour lui aussi non Imperium et il va avoir en face de lui le, 1000, le 1960, ça va être très très dur hein, pour... Ce royaume de sortir, pour ces deux royaumes de sortir, regardez, 10 milliards 5, 000. alors ça reste une belle alliance et c'est une alliance, euh, je ne sais pas, c'est une alliance coréenne, est-ce que c'est une alliance, non, ça a l'air d'être une alliance, c'est une alliance japonaise, donc c'est une alliance asiatique, très bien, donc un royaume déjà asiatique, ça va être très lourd parce qu'on sait que les asiatiques hein, sont des joueurs qui ne lâchent jamais rien et ils ont aussi euh, les BT avec eux à 13 milliards 4, 000. ça reste quand même deux très grosses alliances, alors évidemment, s'ils n'ont pas, on va, on va s'intéresser à leurs joueurs, s'ils n'ont pas de méga baleine pour mettre des coups de CB, ça va être compliqué pour eux. Regardons les membres, 80 millions, 74, 70, 74, 75, 93, vous le voyez, hein. ça va être compliqué pour eux, ils n'ont pas l'air d'avoir de méga baleine, regardons du côté de nos amis les japonais du Aajin ce qu'ils ont en joueurs membres de l'alliance, ils n'ont pas non plus l'air d'avoir des mecs avec des CB illimités ils n'ont pas de très très grosses baleines parce que regardez, hein, quand on va du côté des 60 GT et qu'on regarde les joueurs, les, évidemment pour monter à 21 milliards, vous, vous doutez, les puissances ça n'a rien à voir regardez déjà les Léopard et c'est 525 millions mais ça n'a strictement rien à voir, il n'y a pas un joueur en dessous de 100 Millions, si, il y en a un en dessous de 100 millions, on en voit un, on a des joueurs 2 hein. en dessous de 100 millions, 3, voyons voyez, on peut les compter, 3 hein. joueurs en dessous de 100 millions en rang 3, en, en rang 2, il n'y a pas, il n'y a 4 joueurs en dessous de 100 millions, 4 joueurs, 5, on a un 75 millions, lui, c'est perdu, 5 joueurs, 6, 7, 8, on peut les compter, hein. 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12 12 12 12 12 13 14 14 joueurs en dessous 15 16 17 18 18 joueurs 18 19 20 21 22 il y a 22 joueurs sur 155 en dessous des 100 millions, sinon tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 130 joueurs hein, au-dessus des 100 millions. Encore, je suis sûr que si on compte au-delà des 200 millions, on en retrouverait tout de même pas mal, voire des 150 millions. On en retrouverait déjà pas mal. Ça brûle. Franchement, la puissance est impressionnante. C'est pour ça que je vous dis, sur ce côté-là, ils ne vont avoir aucune chance, malheureusement, sur la zone calcha. Et ça se jouera Très probablement, en Shiki, on va suivre ce KvK. Ça va aller très vite, les combats, dès ce week-end, ou du moins... En tout début de semaine prochaine. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera ça. Tout début de semaine prochaine. Je ne manquerai pas de suivre avec vous ce KVK, le les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos.